Oh là là là là, ça va ou quoi Ça va et toi Zach Ouais, sous séisme Sous séisme, t'as ressenti des secousses un peu Vite fait. En plus, vraiment, je m'étais levé pour faire la prière, j'ai terminé ma prière, ça a secoué genre 10 secondes après. Je me suis rendormi. Vraiment, <rire> <rire> je me suis remis au lit, je me suis rendormi, j'ai fait bon. Ouais, Très bien. De toute façon... en, contre, en fait, ce qui faisait le plus peur, c'était la sonnerie de l'iPhone. Ouais, Donc, ouais. C'était effrayant. Bon, c'est quoi le programme aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va de Kita Senju à Nico. Là-bas, on a une heure dans la ville. Ensuite, on prend un train qui va nous poser deux, trois arrêts après notre destination finale. Salut, Yass, ça va Salut. je ah, suis trop fatigué, là. <rire> Donc, je disais... On arrive à Nico On a une petite heure Ensuite on a un nouveau train Qui va nous poser 2-3 arrêts Juste après euh, Notre destination finale Qui est le Konugawa Onsen Hôtel Je crois Ensuite On va faire une randonnée Pour aller jusqu'à l'hôtel On a 6-7 km C'est que Gros la randonnée C'est du sérieux Genre ouais. vraiment ouais, Enfin c'est du sérieux On va faire 20 km Je veux dire c'est beau Par contre moi Je, je voulais dire un truc aimé, là. Je voulais dire un là. truc Hier soir je suis tombé euh, Dans les escaliers Du centre commercial Du coup cette cheville là il a, ouais, il a mal à la cheville euh, Elle est pas en forme j'ai j'ai sauté à peu près 9 9 ah oui, marches il est, ouais, il est Attends, tu t'es vraiment marches. cassé la gueule! Ah ouais, ouais, ouais. En je... plus, je parie vous êtes tous couchés tôt. Bah, 23h quoi. Ah, euh, 23 C'est qu Il ça y a une alarme qui a rêvé tous mes grands morts. Donc, euh, même en me couchant, J'avoue, t'as pas eu de chance. Franchement, j'avoue, t'as pas eu de chance. J'avoue, l'alarme, vraiment. Euh... Ça va aller, Alex? Ouais, bah, on va. Parce que si tu peux on... pas euh, marcher, on va, on, va, on va faire autrement. Hein non, on va y arriver. Oula, ça va, yes! Je suis fatigué, gros. Mais là, tu sais que tu me réveilles pas dans le train, j'étais parti, moi. Voilà hé, une petite heure de sommeil, t'as raté des paysages, hein? T'as encore dormi à j'ai dormi à 6h du matin, le temps de voir les un peu, recettes un peu, un peu de cycle, fait. Ne faites pas comme cet homme si vous voulez, je l'entends Je à 8h pour être sûr de, de parler un peu de train Ne faites pas comme cet homme Et à 8h10 euh, je te prête. Bon on va se balader vite fait à Nico, je crois qu'on va manger un truc, on va se poser Et après on va reprendre un train Du WC C'est ça la France Je suis fatigué Tu le WC C'est un groupe de rock français C'est un groupe de rock, il y a un groupe de rock qui s'appelait WC Ah bon Ouais Comme les WC, il voit Terre Closette. Ouais Putain ça devait être à chier, à chier Franchement j'ai filmé au cas où s'il disait de la merde j'ai bien fait. Moi je me trouve rigolo, je pense que tout le monde me trouve rigolo dans ce train. Dites-vous, ici il y a un gars, on lui laisse 10 secondes de calme. Non mais là il est il décédé est clair, hein. Hein, hein Il est mort le tonton là. Ouais. Moi j'arrive te faire un câlin. J'ai vu que j'aimerais le Sans c'est bon. J'ai remis combien de pourcents des vues déjà 99. Et Donc, le 1% restant c'est qui On est à la montagne, on est à Ryoko Ça va, Joël Ça se passe à fond. Oh Je me suis endormi en dans le 3 oh, la voix de. Joël avec encore la chaîne. La la... Les chaînes, c'est des slips ou quoi Il dit ouais, ouais, encore avec la même chaîne. Vraiment, ça me rappelle The Kairi avec sa sacoche ah, projet pareil. Dreffé à, <rire> <fou, là. rire> à son corps, c'est pareil avec sa chaîne WWE. <rire> on est à Shin Fujiwara. On a un petit 25 minutes de marche jusqu'à Ryoko. et là, il y a le parcours des gorges de Ryoko qui va commencer. Je pense que toi Dave Apagnan. Hey, c'est la première fois qu'ils le voient, je crois, non C'est la première fois qu'ils entendent une, une intervention qui est bien seuse, en fait. est cool, mais... Non, non, non, c'est la première fois qu'ils entendent une intervention qui veut ne pas être coupé au comptage. Eh, ah, ouais. <rire> hey, c'est lui. C'est lui, il est un colo. Et le druide, panoramique, toutes sortes de, de mix. Tu lui mets une bouteille de vodka, tu fais tout ce que tu veux avec. Joël, t'as hâte là de faire cette petite randonnée ou pas Bien, moi je suis... cette petite randonnée top de, de la nature Moi je vis à la campagne C'est euh... ouais. ah ouais. ah vrai que as ma... tu viens du Loiret toi on est pas ouais. est bah, Je viens du Loiret, je viscule au Loiret et je c'est ce es que La campagne japonaise bordel J'avoue que c'est stylé de fou hein. Ouais. Et en récompense de cette dure journée après, on a un petit hôtel avec des onsen et des bains chauds. Ça fait 3 jours qu'on vous tease, qu'on va voir qui est qui Bon, vous vous doutez bien qu'on risque de pas pouvoir filmer dans les onsen, donc on le fera pas, mais on vous montrera l'hôtel On prend un débrief on fera un débrief parce qu'on est encore pas assez des animaux pour sortir des téléphones et filmer des gens à poil dans des bains. Après, moi je dis sur la story Insta de Zach. Quand j'ai dit ces ils ont eu un aperçu de. Dans le doute, la story Insta de Zach, on sait jamais. Ils ont vu un truc. Vraiment, le best-of que Mathéo il a fait de toi. Si vous avez raté le best-of de Mathéo sur Twitter, là des interventions de Joël. Allez Alex! T'en as pensé quoi des 32 menaces de patates oh et autres ouais, cacahuètes dans la très tête C'est très, très très drôle, mais maintenant je me dis qu'il faut passer à une nouvelle étape. Une étape encore plus, plus chiante, Joël. Tu sais que le running gang de filmer sur ta tête, c'est trop drôle. Non, en vrai, Joël, il n'y aura plus de gros plans sur ta face. C'est fini. Mais déjà à Tokyo, espérer de voir des gens parler anglais. Bon, c'est compliqué. Bah alors ici s'en fout de ce que je dis en fait. Mec, est là, on est là pour vlog. Qu'est-ce que ah tu me racontes euh, ta vie de merde Joël, là, moi, pour toi, là. <rire> On va voir si tu veux. Oh, Hugo, t'as l'air éteint, mon ref, ça va on pas une 11 énergie en moins là. Ah ouais, à ce moment-là. Alors, Zach, on est où là Comme vous pouvez le voir, nous sommes à Ryokuo, le point de départ de la randonnée qui démarre là-bas. Et ça, ça fait très plaisir. Regardez, il y a des forêts un peu partout. Il y a des glaces Exactement, bon, on va pas faire le bander, <rire> il y a aussi des endroits comme ça en France, mais ouais. c'est vraiment joli avec le petit style d'arbre Je vais poser mon classique moi, je vais poser mon classique avant de faire la rando Tu vas chier Ouais On peut pas se comporter normalement Non mais surtout je suis allé aux toilettes, ici c'est le Japon médiéval, hein. c'est des chutes turcs inversées. Hein. Bon courage Yass Et là il y a des chutes d'eau, des machins comme ça, des beaux endroits Et si à un moment il y a un accès à l'eau, j'ai pris un maillot de bain, oh, on sait jamais Mais aussi, allez sur le compte Instagram de Zach, il y a des petites photos qui vont sortir c'est vrai. Ah, J'espère qu'il y a des petits cours de coins doux là, il y, y a des poissons dedans là. T'as envie de pêcher à la main Non, juste. Je... Vas je demande, j'ai posé. Non non, non, je parle pas toi, je parle pas pour toi. Je parle par rapport au vœu, on me parle pour un fou. Moi j'aime trop regarder les poissons euh, faire leur vie tu vois. Mais gros c'est bonne chose, de... c'est en paix, C'est quand ah ouais. ben, moi j'espère qu'on va faire. Avoir... Euh... Genre c'est difficile de juger, parce que de... <rire> regarde les poissons. Ah non, mais ça peut être vu bizarre, bizarrement, tu vois. Mais, mais si on m'avait dit qu'à un moment, le jour où je t'ai connu, on serait là comme ça, au point de départ d'une randonnée au Japon, c'est. C'est fou. Un jour même me demander comment on est devenu grave pote. J'ai dit je vous expliquerai un jour, mais je peux pas expliquer s'il y a une controverse. Il y a des problèmes derrière. <rire> oh. Vas-y, tu sais quoi, peut-être on vous expliquera. Mais c'est ouais. vrai qu'il y a une raison... A une raison euh, très particulière. Une raison un peu les serpents. <rire> ah, c'est ouais. comment les toilettes Tu vois les toits, pas les toilettes bah, Elles sont mystiques. Hein. Comment ça <rire> J'ai été dans les toilettes western style, là, donc les classiques. Ouais. T'as vu la taille du truc ou pas Non. Ouais. Mais en fait, y a le mur ouais. est là, la toilette est là. Ce qui fait que vraiment, tu, tu dois te mettre de côté. Littéralement, tu ne peux rien faire. Un peu le Et de... les western pas style Ah oh, non, je vais pas été ça. Non, ah, non, non, non. Je l'aventure pas. C'est mort. Ouais. Oh. Est-ce que t'es prêt à. T'es allégé là Ouais, je suis bien. Hein, oui. Juste les western, les western en a... style, elles sont toutes petites. Ah, c'est très spécial. Ah ouais et, les ouais. style, hein et les pas western style, elles sont comment Hein Elle est pas western style Oui, il y a carrément un tuto décrit sur le mur pour comment chier correctement. Je te jure que c'est vrai. ordonné <rire> ouais. On vient de France et nous allons dormir à Kinugawa Onsen. Ah, tu n'as pas le temps de prendre le train. Je vais lui dire. Nous allons faire la randonnée. Nous prendrons le train plus tard. Ah, qu'est-ce qu'on a fait Hiking. Hiking, tocot, tocot. Hiking. Allez <rire> gâteau! <rire> <rire> Arigato! Eh <rire> <rire> hey, les gars, ils nous ont, ils nous, go go elles go nous ont indiqué la route, c'est par là-bas! Go, go, go, go, go! Go, go, go! Ils nous offrent un euh, thé vert! Oh! Pour commencer? Ah ouais, vas-y! Allez Arigato! Eh non, mais on fait, fait on fait 50 mètres, on a les grand-mères qui, qui viennent des des nous parler, 50 mètres plus tard, on a le monsieur qui nous offre un thé! C'est la folie sérieux! Let's go! Comment ils sert regarde! Oh là là! Monte, monte, monte! Bon, bon. Attends, mais il en fait combien là? Oh là là, là là là! Il y des shots de thé! Ça c'est vraiment un truc euh, que j'ai senti au Japon par rapport aux deux fois où je suis allé en Corée du Sud C'est que les japonais ils sont vla plus sympas et surtout plus entreprenants, ils viennent vers toi Même si la barrière elle est assez élevée You speak a little bit Merci beaucoup Merci beaucoup Oh, oh de oh, rien. de rien. Qu'est-ce que c'est que ça Alors là c'est oh, des, ouais, des, ouais. des... Regarde, c'est du riz frit avec euh, de la sauce <rire> Du riz frit Ouais, avec de la sauce soja A pas confondre avec la Wi-Fi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu j'étais à deux doigts ah, comme ça, tu sais de me dire putain je peux me connecter merci. avec, c'est comme une Encore une bonne la... blague. En, par contre on arrête de payer des trucs là, on part en courant maintenant. Ouais. c'est Les <rire> <rire> japonais vont venir te parler non laisse-moi tranquille. <rire> Est-ce qu'on goûterait pas rapido comme ça son type de riz, c'est chaud Bah c'est grave bon. Ouais. Mmh. On est d'accord oh, ouais, Ça c'est bon, hein. bon ça sérieux, eh, eh, Wild animals, bear, il y a des ours, des serpents, ornettes la des abeilles. Ah, on est de la frappe, la ouais. frappe, putain Ah mon gars, là c'est de la blague connais, tu C'est quoi le déjà euh, les sangsues. Ouais, ah merde, serpent, ça, ça, ça. De... moi ce qui me pris le plus c'est les sangsues. Hein. Ah moi c'est serpent. Mais attends, il ouais. y a, a littéralement des ours qui me parlent de sangsues <rire> <ça>, <rire> <le coup. rire> Attends parce que je suis en train de me dire, ouais. on est en train des de descendre tout ça mais il va falloir la remonter aussi. Non, en fait on va pas remonter par là. Ah ok. On va passer sur le pont à droite après, regarde. Ah ouais qui va nous ramener de l'autre côté, et je crois que le pont, c'est le point de départ euh, de la C'est Pas mal, hein Allez, on va sur le pont Pas mal. Ouais, franchement, c'est cool. On se posait la question, 1 contre 7, est-ce qu'on dégomme l'ours Joël, on se fait éteindre. Tu penses qu'il nous éteint Mais la peur, elle va nous prendre, et même, même si on n'a pas peur, on va se faire éteindre. Moi, je pense tu le maintiens 30 secondes et on lui Mais met des en Mais le truc fait trois fois mon poids. Ah, en réalité, en réalité, je rigole parce que l'ours nous éteint. Mais, Mais oui. surtout, j'espère ne pas au croiser, on respecte la nature. Oh, je suis trop heureux Petite nature japonaise comme ça et tout C'est trop trop joli hein Bah ouais, franchement, ça régale La ah... nature de manière générale, c'est incroyable T'es content Joël De toute façon, au fil des vlogs, les gens, ils doivent comprendre que j'aime bien la... Malgré euh, la pollution euh, que j'utilise dans les avions, j'aime bien la nature. J'aime bien la nature, les animaux, les conneries comme ça. Ça commence déjà. Oh. Tiflo quand même. Ok, attends si tu trouves la capitale suivante, vas-y. La je t'offre euh, vraiment le kiff que tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Capitale d'Aruba. Mais c'est pas un pays. Si. Un hein, Aruba. Pas, Aruba. Aruba. C'est pas un pays reconnu. Donc je l'ai pas, je l'ai pas. Ah. pas. Orange et Stade. Franchement, je l'ai pas. Je suis trop cultivé. Hugo, oh, ça va T'es sous le ballon ou Qui es-tu D'où viens-tu mais... Et quel est ton non, est, parcours est scolaire. Ah, mais je me sens bien là. <rire> Ah franchement, ça fait plaisir Attends, je prends ses veine dans la forêt là Non, non. Ouais. Ah franchement, ça fait plaisir Ah et le chat en plus. Regarde, regarde le chat. Ils sont contents de te voir. Non, t'as un bon animateur. Moi j'ai dit sur Twitch, les top 2 animateurs, caster, Zach Nani, il est numéro 2. Le numéro 1, c'est Doigby. Trop, trop fort, injouable. Mes émotions, Zach C'est vraiment ça que je veux lui faire faire. Joël, oui. toujours drippé Non, là, c'est un drip, euh... c'est un drip... De euh... toute façon, oui, oui, oui. du moment, tu auras ma casquette, tu seras toujours drippé. ce qui me fume, c'est que regarde, Joël, il a eu le même outfit entre le restaurant 5F1 étoilé qu'on a fait et la randonnée. Ouais. T'as toujours ton baril Mais les mecs, j'ai un conseil pour vous, parce qu'il y a des mecs qui disent « Ah, hey, ils gardent tout le temps ces affaires, tout ça !» J'ai un truc pour vous, les mecs, les viewers ouais. dans le chat, c'est une exclu. Non, pour ceux qui me disent « Ouais, t'as tout le temps truc. Euh, ouais, un là, truc, j'ai un truc qui s'appelle la machine à laver. Hum. » C'est dispo à Conforama chez Amazon. T'en as à partir de euros des machines à laver cool. Enfin. Yass, t'as appris des choses, non Ouais, j'ai appris des choses. Ah, Comme quoi, quoi, je vais pas dormir bête ce soir. <rire> ah, mon gars C'est beau, là hein Point parcours, on est arrivé ici, avec le parking que vous reconnaissez là. Là, on a fait les igouigouis d'escalier. Regardez les igouigouis d'escalier. On a traversé ici, puis le pont. Ensuite, on a fait un kilomètre comme ça. Déjà bah, Un kilomètre, c'est pas énorme, quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on qu n'a pas beaucoup marché. C'est vrai, en prenant un peu notre temps. Ensuite, regarde, on traverse le pont ici. Donc là, on est en rouge, là. On va longer là. Et ensuite, on a exit scam facile ici, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va faire ici. Et on va arriver là à Kunigawa Onsen pour reprendre le métro et aller à l'hôtel. D'ailleurs ça je l'ai pas fait. Hein. Mais, mais c'est là tu viens de le faire toi-même con tu ou quoi veux elle a regardé J'ai rien fait là, eh, Vous avez vu le premier avertissement J'ai mis un coup de tête dans la caméra Je sais que Joël vais... dans les commentaires elle disait oh c'est running gag de la tête de ah, là, là, là, là, là là il a peur. Il sait que ça peut être dangereux d'après. Non, que... non. C'est juste que tête, mec, je pense minute. que là, on a suffisamment fait la blague pour que. Sinon ça va devenir lourd. Ouais c'est vrai. T'as capté ou pas Tu t'es fait terminer sur Twitter. Best best of, of Joël menace euh, sur Twitter de Mathéo. Là voilà, j'ai conclu l'arc. Matteo, il a fait les travaux. Hein. Matteo, exceptionnel. J'ai conclu l'arc là. Un coup de tête, mais il n'y a pas ça dans le projet de la tu Les petits tas de, de pierres devant les, les, les tentes. Après, je crois que c'est plus une tradition ah. qu'autre chose. Hein, ah. Si ah, ouais, d'ailleurs, ouais, le ouais. si dans l'espace les commentaires vous pouvez nous dire ce que c'est là, les tas de cailloux. Qu'est-ce qui se passe, Zach? Alors, avec les typhons, les séismes et machin, comme on a vu cette nuit, là, il y a un arbre qui est à la base de l'arbre qui a arraché tout le reste. Et on sait pas pourquoi, il y a une roue. <rire> Alors franchement c'est pas ce que as remarqué il y a genre littéralement aucun échec par non, terre sur tout bien. le trajet. J'ai vu une bouteille de Ah ouais Non j'ai vu, ok. On a un petit accès à l'eau, regardez. J'ai bien envie d'aller la toucher, c'est insane. Et si t'as envie de faire des bisous à tout le monde là Ouais franchement là de ouf. Non là, c'est très joli. Là c'est quelque chose. Hein. Ah le paysage là, là. Waouh waouh waouh. Wow. Regardez ce que le hasard du monde fait On croise un français Bonjour eh ouais. Comment vas-tu va ah bah, oui. ouais ça va Qu'est-ce que tu cool. fais là j'ai envie de te dire Bah je suis en vacances euh, là au Japon pendant un mois. Aujourd'hui euh, on tape solo. le hasard, ah, on fait la même euh, ah, randonnée. Et là la balade là Oh là la balade elle est incroyable hein. Nico j'en avais jamais entendu parler, genre dans les noms ouais. connus de trucs au Japon qu'on on pas parler. Mais là ça fait une heure que je me posais là-bas, j'ai fait une petite sieste. Incroyable Regardez les amis que cache cette réalité, Joël qui fait caca là, dans le coin Et du coup un superbe panorama, un superbe plan J'ai essayé les pieds dans l'eau Tu es Je suis pas frisqué mais elle est vraiment froide. On est sur la dernière partie mais franchement avec le petit détour et tout qu'on a fait c'est énervé On a pu voir tout ça, dont la rivière Ryukyo qui s'appelle comme ça parce qu'elle a la forme d'un dragon Bah alors Boubou Il a mal au dos T'as mal au dos C'est pour ça que c'est le plus cher Après il, il dit que je, je t'ai proposé hey, de l'échanger Je m'énerve. on va aller à la salle, on va voir que Mais tu je t'ai proposé plus. de l'échanger, tu, tu veux, veux pas. pas Ah mais ouais vraiment, il n'y a pas à, à se prouver comme ça Joël T'as mal au dos, t'es un vieux garçon, c'est normal T'es un ouais. vieux lion Wesh Mais on est où là Mais attends, mais c'est n'importe quoi là, là, là Mais wesh, tu travailles ici maintenant Regarde ouais. C'est quoi le problème Yasla là En gros c'est que là apparemment on a recroisé la Zach et il a dit que la gare était fermée ah. Et déjà le prochain train il est dans une heure ou alors deuxième solution on prend le taxi on est, on y est dans 12 minutes Donc si la gare est véritablement fermée ce qui a l'air d'être le cas bah on va prendre le, le taxi Mais là tu vois des taxis un peu autour et tout nous sommes dans ce qu'on appelle une usine. Après une après-midi euh, fort sympa, il est 17h16 et le prochain train, on n'est même pas sûr qu'il passe, c'est à 18h32, 34, donc dans 1h20, 80 minutes. La gare est abandonnée complète et on est littéralement à 10 minutes de voiture. Bon, ben voilà, hein. petit bourbier, mais. Petit on... bourbax. Mais j'en ai pas. Eh, ça fait des souvenirs, comme on dit. Ça fait des souvenirs. J'ai parlé à Mitsugi. Les taxis, c'est chaud. La gare vide, c'est normal. Le train arrive dans 80 minutes. On va tenter par groupe de 3 de faire du stop. Premier essai. J'ai tout filmé. Hein. Ça a duré 5 secondes. Hein. <rire> Premier essai, direct un, un stop. Quoi gros, moi gros, je vais tendre un billet. Moi un billet je, je, je veux te parler français. Je pense que les mecs sont foutre de nous. Faut... Quoi, 5000, c'est 5000. Ça fait combien 50 euros non, 40 euros non, 30 euros Ça fait à peu près 30 balles, 35 balles. Ça fait, mais oui, je sais. Il comprend. Ouais, moi je tends un billet. Nous ça, après, il y a le train dans pas longtemps. Je pense. Hein. On va mettre un billet sur le billet. <rire> <rire> tu, tu le tires comme ça. <rire> On <Pour> va <pas> tirer. <rire> Attends, si ah ouais. <rire> j'ai le somme, j'ai le somme. <rire> ah attends, il s'arrête là ou il rentre chez lui Je pense qu'il qu est chez lui. Hein. Oh, il nous a fait une fin, oh le bâtard oh, Il y a mis un, un rond-croix pour les jeunes <rire> On dirait que t'es quoi là, Joël c'est vrai que je suis une pute, ouais ouais ouais ouais c'est que je suis une pute, j'ai de l'argent Moi je veux rentrer, c'est comme les meufs dans GTA là Tu sais qui qu arrive comme ça ouais. as à, watch... à côté de ta watch <rire> <rire> T'as filmé la démarche là J'ai filmé C'est de... les meufs dans GTA là ouais, enfin... ouais. Elle marche comme ça les meufs dans GTA Petite gare, après elle arrive elle fait ça <rire> c'est exactement ça en plus. Hey <rire> On va récupérer les voitures comme dans GT. <rire> Mais là l'étape supérieure c'est en salle. Attends, c'est Mais attends, le train il est dans combien de temps Il est dans une trentaine de minutes je crois. A, il a, est dans peu 40 peu. minutes. En fait, c'est des gares Mitsu, il a dit les gares comme ça, il n'y a personne dedans, c'est normal. Okay. Et il y a vraiment un train à annoncé à 18h34. Ça. Eh, vas-y allez, ça quest serait pas le De... moment <rit> Alex, donne-lui l'adresse. Il <rit> l'a envoyé sur WhatsApp. Euh. 3. Je suis. attends, mais excuse-moi, c'est un Uber carrément. Il vient des trucs dans le corps. Ouais, Joël, t'es heureux. Je <rit> un <La> film, <rit> c'est clonard. <rit> Algato gozaimasu. Oh l'aventure de fou. ni oh, oh. <rire> No Ouais, c'est bon, c'est bon. Alec, tu nous as ouais, carré là. Si t'étais notre carte secrète, t'as réussi, gros. Le sourire, les gars. Toujours le sourire. Quand vous demandez <rire> quelque chose, ça va être le sourire. Nous voilà dans l'hôtel. Ça va ou quoi, mon gars, Et gros, c'est ce qui vient de se passer. C'est la première fois que je fais du stop de ma vie. Tu es que moi aussi, gros. Franchement, mec, là, c'était. C'est un, un film. C'est un film de fou. Ah oui. Attention. Oh, oh t'y as mis le kimono. Hey, hey, les gars, les gars, les gars. Moi, je suis. Non, mais es dans le thème là. Attends, Je suis dans le thème. Il y en a, ouais, qui... ça, c'est. Oui, bon en fait, c'est fourni. Je vais descendre au onsen, Je vois, ça dit quoi. Ouais, Rejoignez-moi. Si... Juste, on a 45 minutes. Donc, couillez vous comme ça après on va manger. Et après, manquer. on pourra y retourner après manger. Ah, ouais, ah, ouais, bah, j'ai une prestance. Pas, mais une classe ouais, c'est un c petit truc. Non, ouais. quoi. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Et tu vois ça parce que je te paye. Non, non, non, du tout. Mais il aurait fallu des claquettes traditionnelles aussi. Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité en fait. Attends, on va pas être quand même. Non, t'es pas là. Oh non, il a déjà empuanté le... le délire là. Il est là là Je vous fais un tour de Présentation. Ouais. Donc là, les gars, je crois que c'est là où on dort. Et ouais, y'a pas de lumière du coup moi, Ah non, moi je suis une salope si je prends pas le lit. Hein. Moi j'ai tourné toute la journée. c'est trop drôle de dormir. Eh, moi je si dis, on réitère la black room. Hein. Moi j'en fous, frère. Quoi eh. Je dors à Après, si t'as envie d'avoir mon sgeek sur tes seufs, c'est ton problème. <rire> ah, mais moi frère, j'ai tourné toute la moi, journée. Tout nu. Oui, moi j'ai tourné moi, toute la journée. Personne <rire> ne va bien dormir. Je suis une grosse salope pas. si je prends ouais. pas le ouais. lit. Après, c'est toi, ah, toi, toi, toi qui décide. C'est toi Il a mal à la cheville, il a tourné toute la journée. Toi, tu t'appelles quoi, quoi toi Qui t'a appelé toi Mais il dit ça Va là-bas Dégage allô, je dors tout nu. Hugo, t'as rien à foutre ici frérot. On ne le voit pas jamais. Défile mon gars, un On réitère la black room ici. Non, non, il n'y a pas de black room ici. On a une belle vue et tout. Hugo, toi t'as fait coup, quoi Toi, C'est quoi ton palmarès ouais, vas -y. Voilà, palmarès ouais. de sourire. Euh, la black room, ouais, voilà C'est voilà. sympa quand même mon ref, merci Allez, voilà Tu veux me checker peut-être Voilà, allez, allez viens là caméra, allez. Merci Yass, merci Voilà C'est trop, trop beau C'est trop, trop beau C'est vraiment trop, trop beau Filme mes muscles Attends, je zoome un peu <rire> Bon ok, faut que j'aille à la salle tu tu vas y aller déjà Ça fait vraiment trop longtemps là. Joël, mon gars, là t'es bien là. Je suis trop à l'aise. Et dis-toi là, je suis timide. Alex, c'est comment Mon gars, là je me régale, c'est vraiment très très bon pour toi. Franchement, moi j'ai pas encore mangé, mais regardez, il y a là les trucs du riz, des sushis, des tempura. Non, on a ce qu'il faut là, je pense que là on va pouvoir bien se régaler. Même derrière Zach, t'en penses quoi là, du buffet. J'ai l'impression d'être en pension complète, en colonie avec des potes. La piscine était excellente. Bon, bien évidemment, pour préserver le droit à la vie privée d'autrui. Mais bon, on ne filmera pas là-bas. Joël, je le dis. Source The baler comme ça Il marchait comme Conor McGregor Ouais exactement Et là on a un train d'enjoy petit repas Bon Joël, t'as passé une bonne journée oui, Très très bien, la randonnée c'était lourd Le bas où on était tout nu, vous avez raté Mais ça, ça sera sur un autre site qui fait <rire> par you là, c est... Non c'était lourd Parce qu'en fait on a fait la randonnée sans amis Mmh, J'avais faim. Et même toi, t'as pensé quoi du bord là Ah moi j'ai kiffé en vrai. Bah tu vois ce que tu disais, après avoir euh, été un peu éprouvé toute la journée, se, se relaxer dans les bains chauds ouais, c'était cool. Mais, là, mais en ouais, plus il ouais. y avait différents trucs, il y avait bains chauds. après il y avait un truc un peu plus froid euh, en mode jacuzzi, il ouais. y avait un sauna, il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais, hein, et cool. en vrai, tu même en vrai, faire un truc différent qui sort de Tokyo et même qui sort pour ceux qui regardent tous les vlogs tu vois Vraiment Vu comment je vois les messages des gens, j'ai l'impression que ceux qui ont regardé le premier épisode, ils sont encore genre 80% à regarder le ouais, euh, nouveau, non. tu vois. Mmh. Genre ils suivent, j'ai l'impression, et ben là ils voient des choses vraiment différentes qu'on n'a pas ouais. vu du tout dans les autres. Et merci pour votre fidélité, ça fait vraiment plaisir les gars. Hein. <rire> tu t'attendais à ça <rire> toi pour le voyage du Japon ou quoi Le Japon, moi je pense que le Japon, la vision du Japon que j'avais a été totalement biaisée par les menteurs de Twitter. C'est le pays ultra euh, un peu fermé, très restrictif, raciste. Ah ben forcément du raciste n'importe où tu vois. Mais c'est pas l'image que. LG, les gens sont tranquilles. Mais là, tout à l'heure, t'as dit que c'était ton voyage au full time pour le moment, là. Ouais, bah c'est toujours, c'est pas du trucs marrant. On, on a fait, fait, fait du stop, stop. <rire> C'est une dingue Prévost. Et alors, moi, d'un moment, je commence à perdre espoir. Je me dis, bon, on va jamais avoir de voiture, parce qu'on a resté longtemps. On a resté longtemps, les voitures, elles s'arrêtaient pas. j'ai mis un billet dans ma poche. <rire> Il y a un monsieur qui me dit peu, être gentil. Ouais. J'ai bien hâte de voir pourquoi elle s'arrêtait pas parce qu'apparemment vous étiez pas non plus en train de faire du stop de manière la plus sérieuse possible. Bon oh, peut-être que. La caméra. Oui déjà on était avec notre grosse caméra, il se peut qu'avec Joël on faisait un peu les oives, On a envoyé notre carte secrète Alex Imagine. Son ah, grand sourire ça a marché. Son Yass t'as dit quoi T'as le plateau le plus minable du Japon Bah je pense bien hein Fais-moi un petit, un petit tour là Bah salade, tomates cerises, des boules de maïs, je sais pas ce que c'est, du. Tofu tofu, de la viande et deux sushis. Oh, il mérite même plus le temps de parole, regarde son plateau.